Salut la Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on va parler de Disney+. Vous savez à quel point je suis une grande passionnée de Disney+. J'ai la plateforme depuis novembre dernier, donc autant vous dire que j'ai pu découvrir plein de petites choses. Et j'avais envie de vous faire un rendez-vous, pas mensuel, mais un rendez-vous assez régulier où je vous partage mes dernières trouvailles, les derniers films que j'ai vus et ça me permet de vous parler de Disney dans son intégralité. Avant de commencer, juste une petite précision... J'ai un lien d'affiliation pour les personnes qui voudraient euh, s'inscrire à Disney+. Euh, ça ne coûte absolument rien de plus. Ça me permet juste moi de faire vivre la chaîne. Donc si jamais vous avez envie de passer par là euh, pour euh, pouvoir me soutenir, eh n'hésitez ben, pas. Ce sera avec grand plaisir. Bref, donc le premier film dont je voulais vous parler, c'est Star Girl, qui est un Disney+ original qui est sorti, me semble, en février ou début mars, je ne me souviens plus exactement. Donc c'est un film euh, qui raconte l'histoire de Stargirl qui est donc une nouvelle arrivante dans une petite ville un peu paumée des états unis Et en fait, euh, cette fille, elle a une véritable magie du quotidien qui euh, met beaucoup d'optimisme, de joie, etc. Et euh, moi je l'ai trouvé absolument magique. Alors c'est un film sans prétention, clairement on n'est pas sur le film de l'année, mais il est très sympa, il est plein de bons sentiments. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, la découverte de ce film aussi, donc je vous le recommande si vous avez envie de passer un chouette moment. Et il y a quelques petites musiques qui sont franchement pas mal du tout, puisque c'est un film musical, donc euh, voilà. Et puisqu'on parle de musical, c'était pas du tout fait exprès. Tous les Feux de la Rampe, que vous connaissez peut-être, c'est avec Kristen Bell, euh, l'affiche la, euh, que l'on peut voir donc du coup sur Disney+, et pourtant on la voit à peine, c'est-à-dire qu'elle présente une ateligne en tout début d'épisode, et après, elle a complètement disparu. Donc ça, je trouve ça un peu dommage que ce soit elle qui soit mise en avant pour la promotion. Et donc encore, ou sous les feux de la rampe en français, qu'est-ce que c'est C'est en fait une émission qui à chaque fois nous fait suivre d'anciens lycéens devenus adultes qui ont joué une comédie musicale dans leur enfance. Ça peut être du Disney, mais pas que, il y a notamment Gris etc. Euh, et donc du coup pendant, je pense que ça doit être à peu près une semaine, ils sont suivis par euh, des professionnels du monde du spectacle qui les coachent en fait à fond pour reprendre leur rôle ou pour en faire d'autres. On suit un petit peu leurs histoires, leurs évolutions depuis qu'ils sont euh, devenus adultes et à la fin on découvre la représentation finale. Et euh, moi j'ai trouvé ça trop mignon. Alors pour être très honnête avec vous, euh, j'ai essayé de regarder du Disney et du pas Disney. J'avais commencé par La Belle et la Bête. Et euh, j'avais beaucoup aimé et après je me suis dit oh bah tiens je vais essayer de faire grise, de regarder grise et j'ai pas du tout accroché. Pourtant je connais la comédie musicale de grise mais j'ai été moyennement emballée. Mais si vous aimez les comédies musicales dans leur ensemble, je pense que ça va vous plaire. Moi mon épisode préféré du coup ça a été celui de High School Musical. Euh, déjà parce que j'avais jamais vu ça à l'écran, je trouve que c'était très pertinent et j'aimais bien la dynamique qu'il y avait entre les personnages, entre les... Du coup, les anciens euh, lycéens, en sachant qu'il y avait une histoire un peu particulière autour de celle qui jouait, euh, qui devait jouer Gabriela Solis. Je n'en dis pas plus, je vous laisse regarder. Mais franchement, c'est un bon outsider et c'est très sympa, on passe un chouette moment. Alors là, on entre dans le sujet qui fâche. J'ai également essayé de regarder euh, Mandalorian. Euh, comme vous le savez certainement, j'ai commencé à me mettre euh, assez récemment au Star Wars et j'avais fait d'ailleurs une vidéo tag euh, sur ma chaîne et donc du coup je me suis dit ah oh, bah tiens je vais tester Mandalorian surtout qu'il y avait eu un énorme buzz autour de Baby Yoda etc et j'ai pas du tout accroché alors c'est très, très très spécial euh, comme série ça reprend pas des personnages qu'on connaît déjà c'est l'histoire d'un Mandalorian qui euh, est chasseur de primes donc et qui en fait euh, au cours de l'une de ces missions on va se retrouver face à Baby Yoda euh, et ensuite euh, eh ben, disons que l'intrigue va un peu changer. J'ai pas du tout accroché parce qu'il y a peu de dialogue, il y a peu d'intrigue et en fait moi le problème que j'ai c'est que si je ne m'attache pas au personnage principal, je peux pas regarder un truc. Et là je, je suis restée complètement de marbre. C'est dommage parce que fin, ça pouvait être intéressant mais j'ai trouvé ça assez prévisible, le rythme était étrange, fin, on avait du mal à comprendre ce qui se passait. Peut-être qu'on aurait dû persévérer parce que du coup on en a regardé 3 sur 6 et aller plus loin dans la série. N'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous vous me la recommandez, mais moi, euh, ça m'a pas intéressé plus que ça, j'aime. Disney+, c'est aussi l'occasion de découvrir des courts-métrages, je vous en ai déjà présenté plein dans des précédentes vidéos, mais là, je suis tombée sur un court-métrage que j'avais jamais vu qui s'appelle Super Rhino et qui est donc un court-métrage euh, issu de l'univers de Volt, où on voit euh, l'espèce le, le, de hamster, je suis désolée, je suis pas du tout à jour dans l'univers de Volt, qui se prend à son tour pour un super-héros, sauf qu'en en fait, en voyant le court-métrage, j'avais tout de suite compris de quoi il était question j'ai tout, tout de suite trouvé ça très too much et j'ai pas vu de réel intérêt à ce court métrage euh, il m'a laissé complètement de glace, je l'ai trouvé nul mais nul donc euh, je sais pas si je suis la seule à penser ça peut-être que je suis passée à côté du génie du truc mais j'ai pas du tout accroché. Alors ça, c'est encore en cours de visionnage au moment où je vous en parle mais euh, j'ai redécouvert Phineas et Ferb. Pour ceux qui le savent euh, j'aime beaucoup Disney Channel de façon globale d'ailleurs j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur euh, mes séries animées préférées et euh, Phineas et Ferb ça... C'est vraiment un buzz, j'ai tous les DVD, j'adore, j'adore, j'adore. Et donc du coup, je me suis dit que j'allais découvrir tous les épisodes dans l'ordre. Parce que c'est vrai qu'il y en a énormément qui passent à la télé. Et généralement, bah, je les ai jamais vus dans l'ordre. Donc j'ai voulu tester. Le premier épisode est assez bizarre euh, parce qu'on nous pose les bases de l'intrigue comme si on avait euh, déjà tout vu. Alors qu'il y a un épisode un peu plus loin qui colle beaucoup mieux à ça. Il y a quelques petites incohérences entre les épisodes. Par exemple, on a l'impression que Candice découvre à chaque fois la soeur de Jérémy alors qu'elle l'a déjà vu dans des épisodes précédents. Mais euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a quand même quelques petites références. À la pop culture. Il y a aussi des blagues qui, je pense, ont plus de mal à passer en français parce qu'on a une traduction qui est complètement différente qui font des références, en fait, entre les entre les épisodes, notamment les chansons qui sont créées, des trucs entre Candice et Vanessa, euh, et surtout si vous ne suivez pas sur Instagram, vous êtes... Peut-être pas au courant, mais euh, mon chéri a découvert que Phineas euh, et Femme n'étaient pas frères, même pas demi-frères, mais c'était une famille recomposée. Et en fait, euh, j'étais complètement choquée parce que je m'en étais jamais aperçue et en fait, je me rends compte que c'est suggéré en fait, c'est suggéré dans l'intrigue. Il y a quelques petits indices, si on y fait attention, euh, qui nous le montrent, euh, notamment dans l'épisode 25 de la saison 1. Nous, on est toujours sur la saison 1, on est en train de découvrir la fin de la saison 1 et ensuite on enchaînera sur la saison 2. On se fait un épisode tous les midis en fait, donc on découvre vraiment au fur et à mesure. Mais au final, je suis assez agréablement surprise et je m'attache encore plus au personnage. Donc si jamais vous aimez l'univers de Fini assez ferme, je vous conseille de vous refaire l'intégralité dans le, dans le bon ordre. C'est plutôt sympa, il y a des petits clins d'œil par-ci par-là. Autre court-métrage euh, que j'ai redécouvert pour le coup, c'est euh, La légende mordu, du court-métrage Rebelle. Je vous avoue qu'il est pas si facile que ça à trouver sur YouTube, donc j'ai dû le voir je crois une fois. Et en fait, j'ai trouvé assez sympa dans le sens où euh, il y a une mise en scène qui est jolie, euh, il est mystérieux. Après, je suis pas sûre qu'on en apprenne beaucoup plus. En fait, la légende de Mordu, c'est euh, l'ours que l'on voit dans le, le film principal. On découvre en fait ce qu'il y a derrière. Parce que comme la mère de Mérida, eh ben, euh, c'est pas un ours de base. L'histoire est assez sombre, assez dark, euh, assez osée pour du Disney, mais euh, plutôt pas mal. Donc là encore, un court-métrage que je vous recommande. Et euh, pour terminer avec les courts-métrages, j'ai regardé euh, le court-métrage des Simpsons qui était diffusé du coup en première partie de En Avant, qu'on n'avait pas eu en France, et qui s'appelle Maggie rendez-vous avec le destin. Euh, c'est un court-métrage qui est assez mignon, qui est euh, sans parole, donc au final on n'est pas trop perturbé par le fait de ne pas avoir de VF pour ce court-métrage. Et en fait ça nous raconte l'histoire tout simplement de Maggie qui croise euh, un petit bébé qu'elle trouve très mignon au parc pour enfants et qui va chercher à tout prix à le retrouver. Court-métrage assez mignon, blagues qui sont à mon sens un peu Disneyzées. c'est là qu'on sent que euh, bah, Disney passe par là pour les Simpsons. C'est sympa, après, est-ce que c'est transcendant Est-ce qu'on retrouve le côté assez piquant des Simpsons Je suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je suis très curieuse de savoir. Ok, on continue avec la découverte que j'ai faite très récemment. Il y a Coco, les coulisses de la musique, qui est sorti sur Disney+. C'est en fait un concert en hommage à Coco, mais également à la culture mexicaine, qui était présentée par Eva Longoria et Benjamin Bratt, si Ma mémoire est bonne. Et en fait, c'est un, un concert qui avait été fait euh, l'année dernière au Hollywood Bowl, que je rêvais d'aller voir, mais vraiment et le euh, découvrir en live, ça a été quelque chose. Alors, il y a des musiques de Coco, mais pas que. Il y a ce que je suppose être euh, des stars de la musique euh, latine. Personnellement, je ne connais pas du tout cet univers, donc j'ai découvert pas mal de petits visages. Mais ce qui m'a impressionné notamment, c'est que bah il y avait des interventions de Leon Rick et des personnes qui ont bossé sur Coco. Euh, on avait... Euh... Des, des petites explications sur le jour des morts, des extraits du film, et les danseuses moi, m'ont beaucoup impressionné, les costumes étaient magnifiques. Donc toutes les musiques sont en espagnol, ça donne encore plus de profondeur à l'univers de Coco à mon sens. Et ce que j'ai adoré, c'est que j'avais jamais vu euh, l'interprète de Mama Imelda euh, chanter sur scène. Et alors déjà qu'elle a une voix de fou, mais je trouve qu'elle incarne le personnage, et c'est vraiment une performance à elle toute seule. Et puisqu'on parle du coup de ciné-concert, on va dire ça comme ça, parce que... Coco c'est vraiment un truc à part. J'ai également regardé celui sur The Little Mermaid, j'en avais entendu énormément de mal, sur notamment sur Twitter. Et en fait, euh, bah moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'avais regardé la petite sirène quelques jours avant, donc du coup euh, pas la redécouverte, mais j'ai trouvé ça très sympa euh, de, de redécouvrir le film, mais en VO. En très gros, vous avez le film euh, en VO qui est projeté, Et pour les parties musicales, vous avez la scène qui est jouée sur scène. J'ai beaucoup aimé le casting, alors par contre la... La tenue de Shaggy Sébastien m'a fait crever de rire. Mais euh, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Ursula que j'ai trouvé génial dans son rôle. C'est un live qui était avec des stars, donc notamment Oli Cravalo qui joue euh, le rôle de Vaiana dans la version originale. Euh, et Shaggy. <rire> voilà. Euh, mais ouais, c'était assez impressionnant à voir. J'ai beaucoup aimé les mises en scène, les costumes. Le seul truc que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas eu certains moments qui étaient joués par les chanteurs sur scène. Je pense qu'il y avait moyen d'en rajouter un petit peu. Et ce que j'ai énormément aimé aussi, c'est qu'il y avait des chansons supplémentaires. Alors, à se renseigner, est-ce que c'est des chansons qui ont été créées pour ça Est-ce que euh, c'est des chansons qui existent dans la comédie musicale Et je pense que c'est le cas. Mais du coup, ça renforçait la... Relation amoureuse entre Ariel et Eric et moi, ce genre d'initiative, j'adore. Donc là encore je vous le conseille, peut-être pas pour découvrir la première fois La Petite Sirène, mais c'est sympa en complément et j'ai du mal à comprendre euh, pourquoi est-ce que les critiques étaient aussi violentes. Est-ce que c'est parce que les gens s'attendaient à un film qui était un peu plus puissant ou un truc plus... je sais pas trop mais j'ai beaucoup aimé et ça m'a aussi permis de découvrir que Louis, euh, que nous on a en, euh, en France avec un accent italien est en fait un français. Est-ce que ça me surprend Absolument pas en vrai. Et je termine avec ma dernière petite découverte que, que moi je trouve ça génial. Alors c'est Disney Insider, je suis tombée dessus un peu par hasard euh, sur la plateforme. C'est un format qui sort toutes les semaines euh, du coup. Et en fait, ça vous recense euh, toutes les nouveautés en fait, de l'univers Disney, principalement des sorties cinéma, mais je pense avoir le générique qui aura également des sorties parc. Et euh, donc ça revient à chaque fois sur trois événements où on vous emmène dans les coulisses. Donc vous pouvez découvrir notamment euh, le tour des studios Pixar pour euh, en avant, ce qui était trop bien. Euh, un aperçu aussi de Mulan, mais euh, c'est des univers qui sont très riches, et ce que j'ai adoré c'est voir les, les coulisses des Walt Disney Archives ça c'est ma passion dans la vie donc euh, j'étais trop trop heureuse et j'ai vraiment hâte de voir sur quoi porteront les prochains numéros voilà ma Pixie Army pour euh, ce recensement de ce que j'ai vu en dernier sur Disney n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous êtes abonné euh, ce que vous pensez de la plateforme ce que vous avez déjà regardé et ce qui est sur, sur votre watchlist moi j'ai hâte d'en savoir plus et euh, je suis déjà accro à la plateforme mais ça vous le saviez déjà en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime Bisous, bisous, bisous Et alors en cette post-générique, ce que je voulais faire, c'était vous parler de Fantasia. Puisque j'ai découvert ça assez récemment, c'est vrai que je n'avais jamais vu les films Fantasia et euh, j'ai un gros coup de cœur sur l'originel. Je suis un peu moins attachée à la Fantasia 2000, mais je trouve que c'est vraiment magnifique et poétique et beau. Et euh, si je peux vous faire une petite recommandation supplémentaire, à chaque fois vous avez des bonus potentiellement en fonction des films et là euh, pour ce qui est de fantasia vous avez un bonus qui s'appelle Musicana qui vous raconte un petit peu le fantasia qui n'a jamais vu le jour et j'ai trouvé ça passionnant, c'est bourré de concept art et tout. Vraiment une pépite, allez-y la Pixie Army, faites-moi confiance. Bisous et bon visionnage